Amiga, yo voy. Mau que carai. La amiga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 D'abord, quand j'étais au collège, les gens me disaient euh, qu'est-ce Qu que tu vas faire après quand tu auras ton diplôme de BUPC. Bon. Je dis à mon père pourquoi je ne ferai pas d'enseignement technique. Et mon père me disait, bon, pourquoi tu n'iras pas au centre d'Ombosco les, les profs sont vraiment très dynamiques. Les jeunes viennent ici à Don Bosco pour étudier, pour former au travail, au métier.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 parce que pour euh, éviter que les jeunes soient oubliés les, la leçon théorique qu'on a fait à la salle de classe. Donc on a directement pratiqué à l'atelier. Au centre d'Ombosco, il y a maintenant 345 élèves à peu près, hein. nous, nous prenons les jeunes à partir de 16 ans hein, jusqu'à 22 ans à peu près. Et la plupart, ils arrivent à la fin de formation. Après trois ans, ben, je pense que je vais d'abord aller à l'université pour que je sois ingénieur après. Et après je pense moi, je vais travailler dans des grands bateaux comme ça, pour être tourneur, agiateur ou fraiseur. Disons comme formation pour les jeunes, c'est difficile maintenant parce que euh, il y a aussi l'évolution de, euh, de, la, de la technologie, de la vie sociale qui est très, très difficile. Parce que maintenant à Mazanga, c'est difficile de trouver l'emploi et on cherche de collaborer avec les entreprises alentours.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 Euh, qui suivent. Pourquoi Pour voir si jamais il y a des défaillances par rapport aux jeunes et le travail qu'il a euh, au niveau technique. Comme ça, on peut faire un renforcement des capacités pour que le jeune puisse donner satisfaction à l'employeur. Ça, c'est un. Deuxièmement, si jamais l'employeur fait des maltraitances ou il y a des droits des jeunes qui n'est pas respecté par l'employeur, là, il peut euh, recourir au, au Don Bosco Madagascar pour essayer d'appuyer ou faire des plaidoiries qu'il y a tel ou tel tel droit qui n'est pas respecté et on va faire l'arrangement ou euh, la négociation avec les employeurs. Fiat Don Bosco, c'est une ONG belge euh, qui travaille ici à Madagascar depuis 2006, si je ne si me trompe pas. Ici à Madagascar, on travaille avec. Euh, sept centres de formation professionnelle qui appartient à deux réseaux. Donc il y a le réseau des, le réseau des salésiens de Don Bosco et il y a aussi le réseau des, euh, des sœurs de Don Bosco, FM. Le Réseau Salésien a aussi ouvert un centre de formation professionnelle, majoritairement pour des jeunes filles, qui peuvent y suivre des cours et des ateliers de couture, coiffure, cuisine et restauration. Ici, on fait tout d'abord euh, la théorie, et puis le professeur explique tout, et ensuite on fait la pratique. Par exemple, on a fait la dernière fois euh, la génoise. À propos du gâteau, on a fait avec euh, la crème, avec cette formation. J'aimerais avoir euh, au début une petite carcotte et ensuite, et ça évoluera, ça mélera jusqu'à un grand restaurant. Une autre équipe d'élèves en cuisine et restauration se prépare à accueillir et à servir des invités dans la salle de restaurant de l'école. Entre fois, on va vous préparer salade de fruits de mer. Et le deuxième entrée, c'est l'entrée chaude, crêpe, monière Et le plat, on coulée au coco avec un champignon de Paris. Et pour le dessert, c'est le paparois. Un autre atelier rencontre beaucoup de succès auprès des élèves du centre, la coiffure. On vient ici par jour, une fois par jour, juste la matinée, dans le traitement. Ce qui est très, très facile pour moi, c'est d'appliquer les, les bains, les, les soins, c'est comme ça. Mais ce qui est vraiment un peu difficile, c'est de faire la coiffage, pour moi. Ici, on, on éduque des gens bien, savoir-faire, savoir vivre, savoir euh, l'esprit, euh, tout ça. Les, les jeunes apprécient beaucoup cette euh, forme d'éducation parce que ce n'est pas seulement une formation intellectuelle, mais l'accompagnement dans leur formation et dans leur vie future. Je, je ne connaissais pas du tout Don Bosco euh, avant de venir à Madagascar. Je l'avais entendu euh, via le, le scoutisme. Je fais beaucoup de scoutisme pendant des années, et le Baden-Powell s'est beaucoup inspiré euh, de cette euh, philosophie d'enseignement qui passe euh, par l'animation, qui passe par la formation humaine, qui passe par le développement, euh, voilà, de la personne plus que euh, uniquement des compétences professionnelles. Et effectivement, c'est quelque chose que je retrouve. Euh, Ici, qui est assez extraordinaire, surtout en, comparais en comparaison du réseau d'éducation à Madagascar, qui est beaucoup axé encore sur euh, de la punition. C'est une forme de. C'est voilà, du cours très magistral où euh, les élèves ont beaucoup de mal à s'exprimer, beaucoup de mal à prendre la parole. Et souvent, les élèves qui arrivent ont, ont, ont vécu dans ce, ce système qui était assez euh, strict. Et, et à Don Bosco, il suffit de parler quelques minutes avec les frères pour se rendre compte que. Euh, on va essayer de discuter quand on sent qu'un élève, justement, est turbulent, qu'un élève a des problèmes en classe, plutôt que de lui mettre une mauvaise note ou de le punir. L'idée est toujours, justement, de le convoquer, de discuter avec l'élève. Et ça, c'est assez exceptionnel. C'est permis par des, des structures qui sont quand même beaucoup plus petites que, que ce qu'on peut avoir en dehors, qui font que, forcément, on a un contact avec les élèves qui est beaucoup plus fort et beaucoup plus important. Tandis qu'en dehors les écoles primaires ici, ça, les classes peuvent être entre 50 et 70 personnes. À Ivato, près de la capitale, nous rencontrons une ancienne élève du centre d'Ombosco qui a ouvert son propre salon de coiffure. Après l'obtention des diplômes, on peut ouvrir le salon. Mais ouvrir un salon, ce n'est pas du tout facile aussi. Parce qu'il faut avoir tout d'abord la maison, les accessoires, les produits et surtout les papéras. Il faut le démarche administratif pour ouvrir un salon. Alors, je traduis. À, à elle, elle a dit Je suis très contente de vous partager le parcours que j'ai fait pour avoir ce salon. En ce qui concerne la formation reçue chez les sœurs au centre de formation professionnelle, j'en suis très reconnaissante et que c'est très efficace. Et je peux dire que je ne suis pas arrivée à ce que je suis maintenant sans cette formation. Pour euh, les problèmes financiers, j'ai dû affronter beaucoup de problèmes. J'ai suivi des stages, j'ai travaillé un peu et puis j'ai accumulé un peu d'argent petit à petit en aidant aussi mon mari pour construire ce que j'ai maintenant. Pendant la formation, elle était vraiment dynamique. Euh, elle veut vraiment avoir son salon. que donc... Et c'est pour ça que j'ai dit aux filles qu'il faut, si on aime, on arrive toujours à faire, voilà. Pour moi, tout d'abord, c'est l'éducation. Et je travaille beaucoup, beaucoup dans l'éducation. Quand je dis éducation, c'est éducation et pour les jeunes, et pour les parents. Et voilà pourquoi j'appelle les parents chaque mois. Et chaque mois ici c'est obligatoire, la réunion, la rencontre. Alors là, je leur explique -ce que, comment s'est passé le mois et qu'est-ce que nous programmons pour le mois à venir. Et j'insiste avec les parents, cette collaboration très étroite. Et chaque fois qu'il y a quelques problèmes avec les élèves, j'appelle les parents et je leur demande aussi quand il y a des problèmes à la maison de venir nous faire savoir comme ça. Ça nous permet de comprendre plus euh, le jeune et de l'aider à l'orienter.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 Pour les gens de l'extérieur, c'est incroyable de vivre la misère que nous vivons ici à Madagascar. Madrascar de plus en plus fond de, de l'an à un autre an en pauvreté. Et on compare, par exemple, ce que nous avons vécu l'année passée, c'était différent déjà de cette année. Et cela entraîne tout de suite le déclin de la vie quotidienne des gens. Et on voit que de plus en plus nous tombons dans cette euh, euh, grande, grand trou de pauvreté. À mon temps, mes parents, par exemple, sont, étaient aussi des gens pauvres. Mais quand même, si on était pauvre, on était huit en famille, on n'a jamais manqué de quoi manger à la maison. Nous avons mangé à notre faim. Et nous avons pu, tous les huit, faire les études que nous avons voulu, même si nous étions pauvres. Tandis que les gens de maintenant ne peuvent plus et n'en sortent plus. Et beaucoup de gens ne savent plus quoi faire. Pour aider les jeunes à trouver un emploi, les Salésiens ont, ici encore, innové, en créant des bureaux d'emploi qui se veulent être des relais efficaces vers les entreprises. Alors le bureau d'emploi sert à prospecter,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 et plus particulièrement aux objectifs 4 et 5 qui sont centrés sur une éducation de qualité et sur l'égalité entre les sexes puisque ces actions contribuent évidemment aussi bien aux garçons comme aux filles. Mais ces actions contribuent également à l'objectif numéro 8 en cherchant à offrir un travail décent à ces jeunes. J'ai vu à Don Bosco, nous pensons vraiment que euh, le développement économique euh, est un véritable Moteur de développement dans les pays du Sud au profit des jeunes. Et euh, c'est ainsi que Via Don Bosco a noué des, ou nous des partenariats avec euh, le monde des entreprises, aussi bien dans le Sud que dans le Nord. En Belgique, par exemple, nous collaborons avec l'association Entrepreneurs pour Entrepreneurs, euh, qui, qui offre euh, l'expertise d'entreprises belge, belges, d'entrepreneurs belges, aux organisations du Sud. C'est vraiment dans cet esprit. Que, par exemple, aussi dans le sud, des jeunes qui débutent eux-mêmes une entreprise font appel à des anciens élèves pour venir travailler chez eux. C'est le cas de Tuki, un ancien élève du centre d'Ivato, qui après avoir gagné un prix lors d'un concours, a créé sa propre micro-entreprise et qui a voulu engager des jeunes d'autres centres de Don Bosco, euh, pour euh, transmettre ses compétences après avoir terminé la formation ils avaient déjà des petites idées dans la tête pour la création des micro-entreprises mais par le biais du concours il a pu avoir l'aide financière avec la situation qu'il a vécue dans sa famille avec 21 enfants euh, après avoir reçu les formations qu'il a eues chez Don Bosco il a eu l'idée euh, de se révolter parce que la formation qu'il a eue, c'est un levier pour le développement. Et il veut partager l'avantage de cette formation pour que ce ne sera pas seulement lui qui va jouir de l'éducation qu'il a eue, mais il veut partager et d'éduquer les, les gens autour de lui, de se battre pour faire face à la difficulté de la, de la vie euh, qui existe à Madagascar actuellement. Je compte beaucoup sur la jeunesse de maintenant, qu'eux, ils peuvent changer le pays. Nous autres, nous sommes en train déjà de, de partir, mais les jeunes, ils sont très intelligents, seulement qu'ils doivent trouver de bons accompagnateurs, de bons éducateurs, des gens qui, sont, qui aiment le pays. Et c'est ça qui est le problème, mais je compte sur eux. Voilà pourquoi nous travaillons beaucoup dans l'éducation. Ces jeunes-là font changer le pays et ils commencent déjà.